BlueMine arrive au Canada via savoir-faire Linux, nous on est éditeur. Hein, je vais vous présenter pur de la solution, et on travaille donc avec des partenaires, et le fait d'avoir été contacté, bon, c'est un petit moment, moi que je connaissais Cyril Béraud, et qu'on entendait du bien de savoir-faire Linux, d'avoir été contacté et d'arriver à concrétiser un partenariat avec euh, cette société, euh, bah, nous ravit, parce que euh, pour nous c'est la société qui compte en open source au Canada, qui a même... Euh, Aujourd'hui, des répercussions à une image en France, euh, une culture euh, qu'on trouve aussi très saine euh, en termes d'approche technologique, d'études de différentes solutions. Donc voilà, nous, on est vraiment ravis de cette collaboration qui démarre, de cette semaine-là, puisqu'on fait toute une tournée. On va à Québec, on fait plusieurs séminaires, on voit plusieurs euh, personnes et on pense qu'on a vraiment une carte à jouer ensemble. Euh, voilà, donc je vais vous présenter maintenant Blue Mind. Donc Pierre Carlier, qui est directeur général et cofondateur avec moi, et donc moi-même, Pierre Baudraco, fondateur de La Solution avec un historique aussi assez important dans le domaine des messageries open source.